La remise, la remise est, il n'a pas, a été complètement raté. De Petroni. Voilà le changement, le deuxième du Nord, l'entrée de Amroun. Attention Amroun Mohamed, hein, il est né en 89, 23 ans. Mais il a beaucoup d'expérience. Oui, il a, il a, il il a été, joué le haut niveau. Voilà, quand il était au d'Alger, il ouais. de... C'est un renard des surfaces. Voilà. Hein, Alors, absolument. Il ne lui suffit voilà. pas beaucoup pour, euh, euh, pour euh, marquer des buts. Et je pense que ça a été aussi. Et, et il a opté pour euh, une option un peu beaucoup plus offensif. En ouais, il se dit peu, pourquoi euh, pas dans les dernières minutes voilà, alors voilà, qu'on joue voilà, là, voilà. la 72e minute. Il reste voilà. encore 18 minutes. Dribble réussi, le centre peut-être encore lui. Voilà le but. Voilà le but cette fois. Suite à ce centre et le jeune Semani qui marque le premier but. Explosion de joie sur les gradins de, du stade de l'étude Et la collade, comme on le voit ici, très chaude. Euh, ça fait donc 1-0 pour le Mouloudia de Béjaya face au CRB à Et on sent également cette patte apportée par Amrani du haut de son siège, hein, c'est-à-dire de la tribune. Hein. Reste, à vérifier, hein, reste à vérifier, on revoit ici Nemdil. Il est avec son pied gauche, le centre et la tête seule. La seule. Un marquage complètement absent et ça fait 1-0 mais je pense que 50% a été fait par Mdil parce qu'il a laissé le gardien sur place donc l'attaquant Somali, il n'a qu'à faire une orientation de c'est dedans. Et Allez, ça va nous donner peut-être l'espoir de, de vivre les, dernières, les 20 dernières minutes avec le temps d'Issou Moussouni, une meilleure, Moussouni. Euh, euh, de meilleure facette de jeu alors Samin Nordin, Moussouni ouf de soulagement le premier but pour le, le match de Vejaya on s'est mérité, je pense, s'est mérité, euh, monsieur c'est On est dans une situation très délicate où on joue bien, mais toujours on rate, on rate. Et des fois, même l'arbitrage, il est un peu... Sur, euh, sur côté, je pense qu'on a une équipe jeune. Inch'Allah, Inch on va encore marquer le deuxième but. Le but de l'assurance. Inch'Allah, on va continuer comme ça. Merci beaucoup, Moussouni. Voilà donc c'est réaction à chaud de l'entraîneur adjoint. Ah, c'est comme si c'est lui qui, euh, qui jouait. Il, <rire> Il est soufflé. Hein. Complètement, <rire> oui. Et attention, hein, on va attendre la réaction de Ayn on est presque certain qu'il y aura une euh, situation difficile. Et un changement qui hein, se profile, ouais. c'est le ouais. numéro 16 qui va céder sa place du côté du CRB à Et le, la rentrée de Ramran Mounir, hein, le plus âgé, euh, il est né en 78, euh, 35 ans. Beaucoup d'expérience avec joueurs du Bulgar d'Alger également, ouais. de Anaba. La GSMB. La GSMB également. Il a fait euh, des ravages. Ouais. Hein, c'est un joueur beaucoup plus offensif, donc oui. euh, je pense que M. Hamouch, je dirais plutôt... Il a senti le, le but parce qu'il a fait rentrer à bien avant le voilà, but, donc c'est très fort. C'est un qui va céder sa place du côté du Serbe voilà, et l'entrée, donc du numéro 2. Voilà, et, et, Amaran. Il monte beaucoup. Amaran, il a même joué comme un, un latéral droit oh. et même il est très offensif et qui enfin, propose beaucoup, beaucoup de, de, de solutions. Et Bohafel qui sort bien sûr une blessure, il se tient l'arrière de la cuisse, hein, messieurs Voilà, tout à l'heure il avait demandé qu'on arrête le jeu, mais euh, ça n'a pas été le cas. Le centre de Bungeline, les ballons de partie dans les décors. Dégagement, il a tout fait quand même, hein, le gardien, presque tout fait, le gardien de Haïf Mais là, c'était un peu plus fort que lui. Il a fait tout. Mais là, c'était euh, très difficile. De... C'est le dégagement du ballon qui, a, qui était allé le chercher au fond des filets. De ces filets, comme on le voit,